Voilà, bien écoutez bonjour à tous euh, on va démarrer juste tranquillement laisser tout le monde pouvoir se connecter donc euh, bienvenue vous êtes déjà euh, près d'une petite euh, une petite centaine à être déjà connectés avec nous. on va laisser tout le monde le temps de s'installer. Peut-être un petit rappel, vous avez quand même quelques outils Donc en bas de votre écran. Vous avez une partie sondage, on pourrait voir un peu les, la partie connexion. Vous allez avoir également la partie apps hein, qui vous permet euh, de pouvoir télécharger aussi à la fin de, cette, de ce webinaire. Vous pourrez télécharger un, un document et bien entendu, une chose importante, ce sont les questions. Donc, euh, les questions sont des questions publiques et une particularité, c'est que vous pouvez voter également pour ces, ces questions. Alors, j'ai un bonjour de beaucoup de monde, bonjour à tous. Voilà, nous sommes, euh, voilà, tout le monde se, se connecte petit à petit, c'est parfait. Écoutez, en tout cas, on va pouvoir euh, démarrer tranquillement. N'hésitez pas, de toute manière, comme je le disais, laisser vos questions et nous allons après les faire remonter au fur et à mesure pour chacun. Voilà, Hop. nous voilà prêts. Eh bien, écoutez, je vous propose une chose, c'est de démarrer. Eh bien, nous voici lancé donc, ce premier webinaire euh, InfoRisque. Merci à tous euh, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et tout de suite, euh, sans perdre de temps, je pense que nous allons pouvoir accueillir David et Patrick de Fullmark qui sont déjà dans les starting blocks, prêts à lancer ce premier webinaire donc, sur les neurosciences et la sécurité, ce qui ne va pas manquer, j'espère, de vous intéresser. Voilà, maintenant, on, va, on est parti. Patrick, euh, je te laisse tout de suite le, le mot de départ. Bien, bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent à notre euh, webinaire organisé en partenariat euh, avec un alors juste je vous prends une petite minute parce que le but du webinaire est de parler de neurosciences et pas de fullmark mais quand même pour présenter fullmark en un seul slide euh, le slide suivant qui euh, encore le suivant voilà le programme smart safety j'y viendrai tout de suite donc fullmark c'est déjà plus de 35 ans d'expérience donc dans la mise en œuvre de, de programmes de communication et de sensibilisation structurés visant à renforcer la culture sécurité dans les entreprises. Et l'idée, c'est qu'on fait vraiment un partenariat avec les entreprises avec lesquelles on collabore, on ne déroule pas une méthode euh, de manière carrée et arbitraire, mais on s'adapte vraiment aux besoins et aux souhaits des entreprises en vue de déployer le plan d'action qui va vraiment répondre à vos attentes. Et dans ce cadre, dans le cadre de ces plans d'action, évidemment, ce que l'on va aborder aujourd'hui en neurosciences est très important. Peut-être encore un slide sur la méthode Smart Safety, qui est le slide suivant. Euh, pour expliquer que Smart Safety comprend plusieurs étapes. Depuis l'étape 1, où on, le but est de faire un diagnostic à l'état des lieux, de comprendre les entreprises euh, et les même les sites sur lesquels nous travaillons, pour enfin pouvoir créer une vision commune et, et qui vise à mobiliser... Euh, toutes les, les collaborateurs de l'entreprise et puis on construit un programme structuré qui n'est jamais deux fois le même même si on a un certain nombre d'outils euh, issus de notre de nos de longues années d'expérience et on déploie également un accompagnement, que ce soit des formations, du coaching, des supports pour causerie sécurité. Tout ça est inventé, remis à jour et renouvelé chaque année et c'est une caractéristique unique de Fullmark. Et enfin, le point 5, le but est bien sûr d'ancrer, de pérenniser l'action et de créer l'autonomie chez nos clients. Je n'en dirai pas plus sur Fullmark et je donne la parole à David, que je remercie de partager ses, ses, ses conseils et sa vision des, des, des neurosciences. Merci beaucoup. Bonjour à tous, très heureux d'être en votre compagnie et de pouvoir passer ben, ces 25 ou 30 minutes avec vous. Alors, vaste sujet que sont les neurosciences et notamment appliquées à la prévention et la sécurité donc, bon, je pense que, déjà, posons un, un postulat de départ. Euh, en 25 ou 30 minutes, on ne peut pas euh, à la fois rentrer dans, dans tous les détails de ce qu'est euh, aujourd'hui la neuroscience, ou du moins ce qu'on en connaît. Euh, euh, on, on va essayer simplement de, de, de, de, de, de faire un tour d'horizon euh, de comment on peut appliquer la neuroscience aujourd'hui à tout ce qui va être la compréhension du comportement humain vis-à-vis des risques, de l'évaluation des risques et surtout comment on va pouvoir en entreprise peut-être trouver des solutions ou plus précisément des parades pour euh, euh, réduire notamment euh, l'accidentologie les situations dangereuses et malheureusement parfois les accidents graves. Donc vraiment l'idée c'est qu'on partage un moment où on va euh, aborder quelques notions seulement et vous allez voir ces notions, euh, on, va les, on va les simplifier, les vulgariser, non pas parce que c'est très compliqué mais c'est parce que l'idée de faire euh, Passer quelques messages importants. Je permets quand même de, de préciser que nous aurons une quinzaine de minutes à la fin de ce webinaire pour répondre, enfin pour que David puisse répondre à ces questions. Donc n'hésitez pas, elles seront toutes reprises, je dirais, après la présentation de David. Oui, alors posez vos questions, je ne sais pas si j'aurai la réponse à toutes les questions, mais au moins, ça sera l'occasion d'échanger sur, sur le sujet. Et peut-être pour, pour démarrer, je... Juste, j'aimerais vous souhaiter, enfin, qu'on évoque trois chiffres, si, si vous le voulez bien. Euh, premier chiffre qui nous semble important pour commencer la conversa notre conversation. 85% des accidents de travail aujourd'hui sont liés au comportement humain. 85% des accidents de travail sont liés à un comportement humain. Dans certaines entreprises aujourd'hui où nous nous intervenons, euh, ils vont même jusqu'à dire 90%. Alors, ça ne veut pas dire que dans 85 ou 90% des, des, des cas, c'est le salarié qui est responsable de l'accident. Ceci dit, dans 85 à 90% des cas, le salarié bah, soit est responsable, a déclenché l'accident, soit il aurait pu, par un autre comportement, limiter les causes ou les conséquences de l'accident, ou par son attitude il a ou son comportement, il a aggravé l'accident. Mais le fait est, c'est que dans 85 ou 90 des cas, le comportement humain intervient dans une situation d'accident ou dans un accident tout court. Ça, c'est le premier chiffre. Deuxième chiffre, euh, certaines entreprises, suite à euh, bah, l'analyse de leur accidentologie, certaines grandes entreprises en France ont, ont, euh, sont arrivées au constat suivant dans 80% des accidents, on retrouve une personne expérimentée en mode routine. Dans 80% des cas. Donc, Quand on parle ici d'une personne expérimentée, ça ne veut pas forcément dire quelqu'un qui a 30 ou 40 ans de boîte. Hein. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que dans 80% des cas, on retrouve une personne qui a l'habitude de faire sa tâche, d'être sur son poste de travail ou d'être dans la situation et on le retrouve en mode routine. Mais ça fait quand même 80% des cas où on retrouve ces paramètres-là. Et puis, le troisième chiffre que j'aimerais évoquer avec vous, qui est malheureusement un chiffre pas marrant, mais, mais c'est la réalité. Euh, Est-ce que vous savez à peu près hein, combien il y a de morts au travail chaque année En France, hein, En France, à peu près. Alors, je ne sais pas, François, ou non bah, Moi, j'aurais dit, dit 600, gros. Bon. Oui, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que le ça dépend chiffre. un tout petit peu suivant les années. Euh, ouais. Les années Covid, on va les, les enlever du raisonnement parce que ça a été un peu compliqué. Mais globalement, on est entre 650 et 720 accidents de travail... Enfin, morts chaque année. Non, morts, oui, parce qu'on est sur les, les, les derniers chiffres. Je crois qu'on est sur plus de 750 000 accidents de travail par an. Ouais, ça. Euh, on, on, on a l'impression dans les chiffres, et notamment quand l'ANACT ou l'INRS fait ses analyses, qu'on a atteint une espèce de plafond de verre. Bon, ça veut quand même dire, ça veut quand même dire que vous voyez, si on ramène le chiffre à une réalité... C'est-à-dire que ce matin, il y a deux salariés qui sont partis de chez eux et qui finiront leur journée à la morgue. Ouais, c'est quand même terrible de se dire qu'il y a deux personnes aujourd'hui qui vont perdre la vie au travail. Cela dit, est-ce que vous savez combien il y a de morts suite à un accident domestique Alors, accident domestique, on est d'accord, hein c'est un accident euh, dans sa cuisine, dans son jardin ou dans son garage Combien il y a de morts en France suite à un accident domestique Je sais que c'est important. Ouais. Euh, je pense que c'est même plus. J'aurais enfin, dû, dû dire à peu près trois fois le, trois fois le chiffre des accidents professionnels. Ouais, si Mais... si c'était trois fois, euh, on serait heureux. En fait, les, les derniers ah. chiffres, globalement, il y a 11 millions d'accidents domestiques chaque année. Ah oui, quand même. Il y en a 4 et demi. quatre ou quatre et demi qui finissent aux urgences. Et il y a 20 000 morts, 20 000 morts en accident domestique, suite à un accident domestique. Enfin, C'est quand même fou de se dire que chaque année, il y a 20 000 papas, mamans, grands-pères, grand, grand mères ou enfants qui meurent à la, dans la cuisine, dans le jardin ou, euh, ou au garage. C'est en fait terrible. Alors, on parle beaucoup et on a raison de parler des morts au travail, des morts sur la route, mais il y a quand même 20 000 morts suite à un accident domestique. Et alors, pourquoi je fais ce lien-là c'est qu'il y a un paramètre qui revient à chaque fois, que ce soit dans le comportement humain, dans les morts au, tra morts au travail et suite à un accident domestique, il y a un paramètre qui revient. C'est qu'à chaque fois, le salarié ou la personne dispose de son cerveau. Et là, on fait le lien évidemment avec notre discussion. C'est qu'en fait, dans chacune des situations, on va retrouver l'individu qui va faire des analyses. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, ces analyses sont mauvaises. Donc, grosso modo, c'était juste pour introduire la discussion en disant eh « le cerveau dont nous disposons au travail, c'est aussi celui qui va fonctionner chez nous chez nous, avec nos enfants, nos parents, etc. » Et globalement, le fonctionnement est le même et ça mérite quand même notre attention. Et alors, pour peut-être introduire notre discussion un tout petit peu plus, d'une manière un tout petit peu plus légère, parce que j'avoue que les trois chiffres ne sont pas hyper marrants pour un, pour un mardi midi, je vous propose un petit jeu. Donc, si vous voulez bien, on va regarder une vidéo ensemble. Alors, vous allez voir, hein, tout simple, le petit jeu. Franchement, vous... je n'ai aucun doute quant à votre capacité à réussir le jeu. Donc, on va y aller, si tu veux, Gavin. Mais moi, j'ai réussi. Ou pas. <rire> Ou pas. <rire> euh, globalement, alors, vous, vous allez voir, hein, c'est un jeu tout, tout simple. Ça, ça s'appelle euh, bon, le Banto, hein, pour ceux qui, sont, qui connaissent. Globalement, l'idée, c'est de suivre le chocolat sous la cup rouge. Donc, là. Euh, même si vous êtes en train de grignoter au bureau ou chez vous, euh, vous allez pouvoir suivre. Euh, alors, j'allais dire ce premier exercice. Bon, allez, je vous laisse faire. Bon, petit conseil d'amis, même si on ne connaît pas, on se connaît pas. Ne jouez jamais à ça à Gare du Nord, hein, à Paris, vous voyez, parce que je pense que vous allez finir en tongs et en short. Hein, mais, mais bon, globalement, suivez le chocolat. Bon, là, a priori, si vous êtes derrière votre écran, vous allez dire qu'il est sous une cabine. milieu. Et vous aurez raison. Hein, milieu. milieu bon, bah, écoutez, je ne sais pas, je n'ai jamais vu la vidéo, donc je ne peux pas vous dire. Très bien, bravo bon, voilà. pour tous ceux qui l'ont trouvé au milieu. C'était excellent. Bon, évidemment, ça, ce n'était pas vraiment l'exercice quand même, parce que là, vous êtes des, des spécialistes probablement de la prévention et de la sécurité. Donc, voilà maintenant le vrai exercice. Donc, un tout petit peu plus de concentration. Ça, c'était juste un échauffement. Donc voilà, hein, le principe est le même, c'est de trouver le chocolat. Alors, juste je vous donne… Allez, parce que quand même, petite indication, il, pa... il restera toujours sous une coupe rouge, il n'y a pas d'embrouille, et il partira du milieu, d'accord Donc, toujours sous une coupe rouge et il part du milieu. Vous êtes prêts Allez. Allez, c'est parti. Alors, comme il y a plus de cups, moi, je serai vous, je ferai juste un tout petit peu plus attention ou un tout petit peu plus… Euh... Concentré, si euh, vous avez du monde autour de vous ou, ou, ou si vous faites euh, autre chose, ce n'est pas bon. Quoi. Et puis, je serai vous, je ne m'écouterai pas parce que peut-être que je suis là juste pour vous casser les pieds et surtout ne m'écoutez pas, suivez le petit, euh, enfin la cup avec le chocolat. Bien, alors, il est où alors, moi, je l'aurais volontiers vu euh, sur la gauche. L'autre gauche, j'espère. Hein. Vous savez, les gens, ils disent l'autre gauche. <rire> voilà, ben, Tous ceux exemple. qui l'ont trouvé là, bravo, voilà. excellent. Alors là, vraiment, voilà. c'est très, très rare d'arriver à, à, à le trouver. Donc, vraiment, félicitations. Et, et je qui... vous promets à tous que je ne l'avais pas répété auparavant. Ce <rire> n'était pas le but de l'exercice quand même. Par exemple, okay. qui d'entre vous a vu le canard Alors, regardez le canard. On va le poser sur la table en haut à gauche, là, et on va le laisser un moment pour dire, euh, voilà, pour être sûr que vous l'ayez vu. Donc, si vous avez vu le chocolat et le canard, alors là, bravo, ça veut dire que vous avez une acuité de dingue. Mais par exemple, petite question, combien y avait-il de mains sur la table 4, 5, 6, 7 paires, 8 paires Bon, alors évidemment, il y en avait 5 et vous avez noté pour la cinquième, là, on a rajouté une montre pour être sûr de faire la différence. Donc, le chocolat, le canard, le, les quatre mains, les cinq mains, les six mains. Bon, est-ce que vous avez vraiment tout remarqué bah, Je pense qu'on avait un petit sondage pour ça, non Alors, on, on va voir d'abord, oui, euh, oui. Juste la dernière, le dernier paramètre. Est-ce que vous avez vu que les bleus ont je... disparu et les verts sont apparus. Alors, effectivement, maintenant, on va le faire, le sondage. Qui parmi vous a vu, si tu veux lancer le, le, le sondage, euh, Gavin. Qui parmi vous a vu euh, canard, euh, chocolat, changement de main et changement de couleur Alors, je pense que là, vous pouvez voter. Ouais, attendez, je vais le faire parce que… Hop. Donc, on est d'accord, hein, vu les trois, hein, on est les trois ou les quatre même, hein, parce que vous y avez tout vu, grosso modo. Son... Il faut cliquer sur sondage en, en bas. Okay. Alors... Alors, petit problème, c'est qu'a priori, le vote ne se soumet pas il devrait être à l'écran. Nous le voyons moi je le vois. Bon, alors c'est bien, il y a que, euh, je suis le seul à ne pas le voir, mais si vous le voyez, tout est parfait. Alors, tu le vois, euh, David Non, moi, je ne le vois pas. Ah bien, comme je le vois, j'ai cliqué sur la petite euh, case sondage, et donc je vois que le canard a été vu par 52% des participants, les cinq mains on descend à 28, et le changement de couleur à seulement 20%. Bah écoutez, bravo alors, Bravo pour tous ceux, je répète bien l'idée, hein, pour tous ceux qui ont vu le canard, le chocolat, le changement de couleur, etc. Parce que des fois, on voit un, mais pas l'autre. Mais tous ceux qui ont tout vu, alors franchement, félicitations. À votre avis, est-ce que vous avez réussi l'exercice Forcément. <rire> ben oui, forcément. Parce qu'en fait, et c'est là que c'est intéressant, le but de l'exercice était de suivre le chocolat. Donc, tous ceux qui ont trouvé le chocolat, bravo, félicitations, l'exercice est réussi. Mais vraiment, on va aller un tout petit peu plus loin. Et la question qu'on va se poser est la suivante. Est-ce que votre cerveau a vu le canard, le changement de couleur, la main, etc.? Est-ce que votre cerveau l'a vu? Et alors, attention, hein, ma question n'est pas est-ce que vous, vous l'avez vu, mais est-ce que votre cerveau l'a vu? Et alors, globalement, la réponse en neurosciences à cette question est oui. En fait, notre cerveau a tout perçu. Le changement de couleur, euh, le canard, les, le, les mains, les fautes d'orthographe que j'ai laissées exprès dans la dernière slide, etc. Notre cerveau a tout vu. Pour vous donner une idée, euh, certaines études en neurosciences vont jusqu'à dire que notre cerveau est capable de percevoir 400 000 unités d'information à la seconde. En fait, c'est un truc de fou. Votre cerveau a tout vu, le canard, le chocolat, a écouté quand j'ai dit des bêtises pendant que vous regardiez le film et a remarqué des choses dans votre entourage. En fait, notre cerveau a une capacité de dingue. Sauf que notre cerveau va répondre à au moins deux logiques. Première logique, il va répondre aux questions qu'on lui pose. Et là, en l'occurrence, quelle question on lui a posées où est le chocolat Où est le chocolat Donc, on lui a posé une question et globalement, dans, dans toutes les informations dont il a disposé, lui, il est allé chercher la réponse à la question posée, autrement dit, où était le chocolat Donc, première idée, le, le, le cerveau répond aux questions qu'on lui, qu lui pose. Mais deuxième idée un tout petit peu plus troublante, c'est que notre cerveau prend des décisions sans nous demander. Et alors, quand on dit « le cerveau prend des décisions sans nous demander », ce n'est pas quelque chose comme ça à la légère. Hein en fait, les études ont démontré que globalement, globalement, chacun d'entre nous, nous prenions par jour 35 000 décisions. Enfin, je vais refaire ma phrase. Notre cerveau prend 35 000 décisions par jour. Alors, vous voyez, quand on dit ça… Pff, ça fait un grand chiffre comme ça. Mais globalement, notre cerveau prend une décision toutes les 2 secondes, 2 secondes, 2,4 C'est quand même un super manager. Hein. <rire> oui, c'est clair, clair. Donc, lui, il prend 35 000 décisions par jour. Nous, vous voyez, je fais la petite différence. Hein notre cerveau et nous, en toute conscience, globalement, nous prenons 0,26 de ces 35 000 décisions en toute conscience. Globalement, nous prenons entre 90 et 100 décisions par jour. Tout le reste, c'est le cerveau qui prend sans nous demander. Alors, j'ouvre une petite parenthèse qui alimentera les discussions dans les chats certainement. Les femmes qui ont une charge mentale beaucoup plus élevée que les hommes, c'est-à-dire qu'elles font beaucoup plus de choses que les hommes par jour, prennent un tout petit peu plus de décisions par jour que les hommes. Mais globalement, nous prenons entre 90 et 100 décisions par jour. Le cerveau, lui, vous, vous rendez compte de ce qu'on va dire, hein, prend 34 900 décisions sans nous demander. 34 900 décisions sans nous demander. Alors, dans ces 34 900 décisions, on peut distinguer, je, je, je fais vite, ce n'est pas tout à fait la réalité, mais on peut distinguer deux types de choses, deux types de décisions il y a les décisions qu'il prend pour notre survie, qui sont de l'ordre de la physiologie. Alors, Par exemple, je ne sais pas vous, mais moi, je suis très heureux que la nuit, mon cerveau prenne la décision de faire fonctionner cœur-poumon. Moi, je trouve que c'est plutôt arrangeant. Donc, ben il y a non, les décisions qui sont de l'ordre de la physiologie. Mais il y a les autres décisions, et c'est sur celle-là, celle-ci, qu'on qu va s'attarder, qui font partie de notre quotidien. Et on ne sait même pas, que notre cerveau prend des décisions sur le moment, qui ont, qui, décisions qui vont avoir des conséquences sur le moment que nous sommes en train de vivre. En fait, globalement, pour dire les choses autrement, nous, nous passons chaque jour 95% du temps en mode automatique, ou plus précisément en mode automatique subconscient. Et nous passons seulement 5% du temps en mode adaptatif conscient, c'est-à-dire en mode « je réfléchis et je prends des décisions ». Et vous voyez c est, c est deux, deux chiffres -là, ces deux chiffres-là, c'est ces chiffres-là qui vont commencer à poser problème en termes de prévention et de sécurité. Alors, pour les puristes, s'il y a des puristes parmi vous, le mode automatique subconscient est géré par une zone dans le cerveau qui s'appelle la zone de noyau gris central. Globalement, c'est la zone qui gère automatisme et routine. Et les 5% du temps que nous passons en mode adaptatif conscient est géré par une zone du cerveau qu'on retrouve juste derrière le front qui s'appelle le cortex préfrontal. Globalement, c'est la zone qui s'occupe de l'analyse, du diagnostic et des décisions. Entre autres, elle a d'autres vertus, mais nous, on va rester sur, sur cette utilisation-là. Donc, 95% du, du temps en mode automatique et 5% du temps en mode Cortex préfrontal. Et ça, ça serait plutôt pas mal si, si on ne rajoutait pas deux informations. Première information, quand on est en mode automatique, ou du moins quand le cerveau est en mode automatique, il a besoin de 5% de l'énergie disponible dans le corps pour fonctionner. 5% de l'énergie disponible dans le corps. Quand on est en mode 5%, c'est-à-dire en mode cortex préfrontal, il a besoin de 20% de l'énergie disponible dans le corps. En fait, le mode cortex préfrontal est hyper, hyper, hyper, allez, j'en rajoute encore un, hyper énergivore. Et en termes de prévention et de sécurité, ces deux chiffres-là vont, vont nous poser vraiment problème. En fait, de ces deux chiffres-là, 5% de l'énergie et 20% d'énergie on pourrait tirer beaucoup de, de, de conséquences ou tirer beaucoup de principes. On n'a pas le temps, hein. mais on va en tirer un. À votre avis, le cerveau, lui, préfère quel mode Le mode automatique ou le mode cortex préfrontal Économie d'énergie. Mais, mais bien sûr, lui, il va préférer... Le mode automatique, pour une simple et bonne raison, c'est que la vocation du cerveau, c'est la survie. Ce n'est pas de prendre des, des décisions, de faire des analyses. Ça, ce n'est pas spécialement son kiff à lui. Lui, sa vocation, c'est de nous permettre de survivre. Autrement dit, l'économie d'énergie. Ça veut donc dire que naturellement, naturellement, il va basculer toujours en mode automatique et pas en mode cortex préfrontal. Et en termes de prévention et de sécurité, ça va poser beaucoup, beaucoup de questions, pour ne pas dire de problèmes, mais au moins de questions. Alors, on a un petit sondage là à vous soumettre. À votre avis, alors c'est l'autre sondage, est-ce que nous avons pouvoir. Non, juste reviens avant. Non, non, non, non. non, non, non. Est-ce que nous avons pouvoir sur ce mode automatique là oui, parce que, puisque nous passons 95% du temps en mode automatique, est-ce que nous avons pouvoir sur nos automatismes Et vous noterez que la question elle est un peu bizarre, parce que pour ceux qui me suivent là, la question est de savoir si nous avons un pouvoir sur le mode automatique sur lequel globalement nous n'avons pas pouvoir puisque le cerveau prend des décisions à notre place. Je résume la question bizarrement, hein, mais vous, vous comprenez l'idée. Hein. Alors, est-ce qu'on a pouvoir sur les automatismes Alors, euh, il y a déjà et 106 votants et 82% des votants répondent oui et 18% répondent non. Ben, en gros, j'espère, David, que tu vas nous suivre dans cette, dans cette voie-là, parce que <rire> l'absence de pouvoir, c'est quand même quelque chose qui va carrément nous frustrer. On va, on va déconnecter l'ensemble de, de, de, de nos présents aujourd'hui. Hein. Alors, euh, euh, la réponse à la question est un mot de trois lettres où il y a un « O » dedans. <rire> <rire> Alors là, on attendait beaucoup de choses, mais alors euh, non. Pas celle -là, pas celle -là. non. En fait, la réponse est oui. Bien sûr que nous avons pouvoir sur nos automatismes, et c'est là tout l'enjeu de la neuroscience appliquée à la prévention et la sécurité. Et en fait, pour expliquer en quelque sorte le pouvoir que nous avons, on va prendre un exemple tout bête, qui est euh, notre contact ou notre premier contact avec une boîte automatique alors si ce que tu veux mettre la slide d'après Globalement la première fois qu'on est monté dans une voiture boîte auto la première fois, hein donc on s'est assis on a posé nos fesses dans la voiture et à votre avis notre cerveau il était en mode automatique ou en mode cortex préfrontal la première fois qu'on s'est assis dans la voiture je pense qu'il a dû quand même un tout petit peu analyser son environnement. Ah oui, quand même. Bah bien sûr. Un tout petit peu quand même. Globalement, il était en mode cortex préfrontal et il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordelum Pardonnez-moi l'expression, elle n'est pas jolie, mais qu'est-ce que c'est que ce bordelum Et là, le cerveau en mode cortex préfrontal, bah, il a fait le travail pour lequel il est habitué, lequel, lequel est sa vocation. Donc, il a fait analyse, diagnostic. Donc, globalement, il s'est dit, tiens, il y a une pédale en. Plus, en moins, il y a le boîtier de vitesse, il est un peu bizarre, il y a des boutons en plus, en moins. Bon blef. Bref, il a fait son analyse. Pardon. Et en mode cortex préfrontal, le cerveau est capable de créer ce que l'on appelle un schéma mental. En fait, ça s'appelle la neuroplasticité du cerveau, c'est-à-dire la capacité du cerveau à créer un schéma mental. Alors, bravo, Gavin, ça, c'est un schéma mental. Globalement, c'est la capacité du cerveau à créer des neurones. Alors, pas tout... ce que je vais expliquer n'est pas tout à fait la réalité, mais vous allez comprendre mon idée. Donc, un neurone va être une information dans notre exemple. Pour les puristes, nous savons très bien que ce n'est pas tout à fait ça. Mais donc ici, dans le... la voiture boîte auto, on va créer une neurone, une information. Tiens, il manque une pédale. Tiens, il y a un bouton en plus, il y a un bouton en moins. Le boîtier de vitesse est un peu bizarre, etc. Donc, il va créer ces informations-là et ces informations vont être reliées entre eux ces neurones entre eux par ce qu'on appelle des synapses donc globalement il va faire son petit schéma mental comme on le voit sur, sur le, le, le dessin alors on est d'accord hein, je répète c'est vraiment très simplifié c'est légèrement plus complexe que ça mais le, le le cerveau fait son petit schéma mental etc puis à un moment on décide de démarrer alors je ne sais pas si vous vous rappelez la première fois qu'on a utilisé une voiture boîte auto on y a été mollo euh, très, très, très très doucement au début Premier virage, qu'est-ce qu'on a fait L'habitude a fait qu'on a débrayé, il n'y avait pas de pédale d'embrayage, donc on a appuyé sur la pédale de frein. Globalement, on a pris le volant dans la tête, mais comme on n'allait pas trop, pas trop vite, ça s'est plutôt bien passé. Bon. Deuxième fois où nous sommes rentrés dans la voiture boîte auto. La deuxième fois, Donc on est rentré, on, on s'est posé sur le siège de la voiture boîte auto. À votre avis, la deuxième fois, notre cerveau il était en mode automatique ou en mode cortex préfrontal, la deuxième fois. Pour moi, il, est, il, il, il me semble évident qu'il euh, connaissait son environnement, donc il, il pouvait passer en mode auto, Ouais. peut-être. Ouais. Ou on atteindra la troisième alors. Bah, je comprends ta volonté, mais, mais globalement, ouais. la deuxième fois, on est quand même en, en mode découverte. Et en fait, le cerveau, il s'assoit, il regarde et il se pose la question « Qu'est-ce que c'est que ce bordeloum Sauf que là, il se dit, mais ça, je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu ça. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va aller faire Il va aller chercher dans sa banque de données, dans son disque dur en quelque sorte, le schéma mental qu'on avait créé la première fois. Et regardez ce qu'on va faire la deuxième fois, Gavin, si tu veux mettre la, la slide d'après. La deuxième fois, le cerveau va utiliser le schéma mental existant, vas-y, et il va rajouter à ce schéma mental, des informations. Autrement dit, il va rajouter sur ce schéma de nouveaux neurones et il va rajouter des connexions synaptiques De manière à ce que, en fait, à force d'utiliser la voiture boîte auto, eh bien le schéma mental utilisation de la boîte auto, non seulement il va être super dense, il va être complété, il va être densifié, mais en plus la vitesse de connexion entre les neurones liés à la boîte auto cette vitesse de connexion, elle va être super rapide. Pour vous donner une idée, hein, ceux qui aiment bien les chiffres, je ne sais pas comment ils ont fait, mais certains chercheurs ont réussi à mettre un petit radar entre deux neurones. Et ils ont calculé que le passage d'information entre un neurone et l'autre, quand le schéma mental était souvent utilisé, la vitesse, c'est entre 430 et 500 km/h. En fait, c'est un truc de fou. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai une voiture boîte auto depuis 4-5 ans. Eh bien, en fait, quand je monte dans ma voiture, je ne réfléchis pas à la manière d'utiliser la boîte auto parce que le schéma il est super dense, super rapide, etc. etc. J'espère que j'ai été assez clair parce qu'en fait, maintenant, on arrive au point. On y est au point là. Quel est le rapport entre cette ébauche de la neuroscience et la prévention et la sécurité Pourquoi on parle schéma mental quand on parle de prévention et de sécurité alors, je vais vous le faire rapide parce que je ne sais pas combien de temps il nous reste. Vous, vous me dites hein, quand, quand c'est déjà fini ou pas. Je mais... pense que cinq petites minutes maximum oui, oui, oui, oui. si on veut pouvoir laisser du, du temps pour les, pour les questions. Et D'ailleurs, je, je, je vois qu'il y a quand même quelques questions déjà qui sont arrivées. Donc, le, euh, point, oui. le point Merci. est le suivant. En fait, la, la majorité des individus, donc des salariés, passent 95 de leur temps en mode automatique question que nous devons nous poser en termes de neurosciences. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons au sein de notre entreprise mis en place des rituels ou des parades qui vont aider les salariés à créer des schémas mentaux liés à la prévention et à la sécurité Parce qu'en mode dégradé, autrement dit, un, le, un salarié face à une situation dangereuse on passe notre vie en situation dangereuse. Mais face à une situation dangereuse qui est en train de se dégrader pour des raisons organisationnelles, techniques, humaines, que ce soit le salarié ou l'autre humain en face, face à cette situation-là, le cerveau va prendre une décision. Si on a réussi par des rituels en entreprise à créer et ancrer des schémas mentaux, alors en mode automatique, il prendra de bonnes décisions. Et le salarié aura un comportement qui lui permettra de rentrer chez lui le soir. Le seul problème, rappelons-nous le premier chiffre qu'on a cité, 85% des, des accidents de travail sont liés à un comportement humain. Ça veut dire que la majorité de nos salariés n'ont pas de schéma mental préenregistré et qui vont leur permettre de prendre de bonnes décisions. Donc, simplement, si vous êtes dirigeant d'entreprise, préventeur, HSE, etc., question, est-ce que vous avez des parades qui répondent à cette logique du mode automatique et deuxième question de fond, puisque le cortex préfrontal, nous ne pouvons l'utiliser globalement pour des raisons énergétiques que 5% du temps dans notre journée. En termes de prévention et de sécurité, on va l'utiliser quand À quel moment le salarié va utiliser son cortex préfrontal pour faire de la prévention et de la sécurité Et du coup, ben, la question est la même concernant le cortex préfrontal. Est-ce qu'en entreprise nous avons, vous avez établi des rituels, des parades qui vont inciter à utiliser le cortex préfrontal au bon moment en termes de prévention et de sécurité pour faire une juste évaluation des risques de son environnement, etc. Donc ça, c'est important. On ne peut pas déroger au fonctionnement des 95-5. Ça ne sert à rien de chercher, on n'y arrive pas. C'est physiologique. Donc, est-ce que moi, aujourd'hui, dans mon entreprise, ou moi à titre individuel, hein, est-ce que j'ai cette capacité ou mis en place des choses qui vont permettre aux salariés ou à moi, un, d'avoir de bons automatismes, deux, d'utiliser mon cortex préfrontal au bon moment. Et puis, je voudrais vous soumettre une dernière idée. Je crois que c'est la dernière slide, dernière slide qu'on a, un petit sondage, mais qui va prendre 22 secondes et demie. C'est juste pour vous vendre le truc bien. Mais à votre avis, dans la photo qui suit, Laquelle situation vous semble la plus dangereuse Donc, on est d'accord, hein on, euh, on, on a deux conducteurs qui, globalement, ont leur, ont leur cortex préfrontal utilisé à soit répondre au téléphone, soit répondre à euh, la personne qui est assise à côté. Donc, globalement, en neurosciences, les deux cortex préfrontal des deux conductrices sont utilisés pour euh, la discussion au téléphone ou avec euh, son accompagnatrice. Mais si on voulait chercher un tout petit peu la, plus, la petite bête, à votre avis, laquelle est la plus dangereuse La A ou la B Personnellement, j'aurais bien voté pour le B parce que déjà, de toute manière, les deux mains sur le volant serait mieux que de tenir le micro déjà du téléphone. Alors, alors tu as raison. Alors, à, à moins qu'on ait une réponse du sondage, Patrick Oui, on est à 110, 111 votants déjà et euh, 65% euh, ont voté pour le B. Et oui. Eh bien, eh bien, effectivement, alors on pourrait décortiquer plus, hein, mais globalement, la plus dangereuse, c'est la B pour plein de raisons. Mais il y en a une fondamentale en prévention et en sécurité. C'est que même si euh, nos deux amis de l'image la, la enfin de, de A sont en train de discuter, le fait est, est qu'à un moment ou à un autre, les deux vont avoir un regard sur la route. Donc, même si la conductrice ne verra pas un danger arriver, on espère que son accompagnatrice, elle, va voir et va donc l'alerter. En, en, en prévention et insécurité, ça s'appelle la vigilance partagée. En fait, on ne peut pas compter seul sur l'analyse que fait le cerveau de nos situations. Pour plein de raisons qu'on pourrait évoquer. Et, et franchement, euh, enfin, la neuroscience explique hein, plein de choses. Et, et en entreprise, quand on fait des interventions, on explique ça. Mais globalement, nous avons besoin du cerveau de l'autre. Ça s'appelle la vigilance partagée. Donc, une des raisons pour lesquelles la neuroscience est un outil extraordinaire, c'est qu'elle nous, nous aide aussi à expliquer aux salariés pourquoi on ne peut pas compter sur notre seul cerveau à nous et que nous avons besoin de l'autre. Besoin de l'autre, c'est la vigilance partagée. Dans certains cas, ça s'appelle le contrôle croisé, le regard croisé. Autant de parades ou de rituels qu'on peut mettre en place pour diminuer les situations accidentogènes, voire même les accidents. Et, et pour, pour finir là-dessus, après si je peux répondre à une ou deux questions avec plaisir, mais chaque oui. fois que qu'on a expliqué ça à des comités de direction, à des managers et même à des opérateurs, juste l'idée automatique, subconscient, cortex, préfrontal, etc. Et je vais vous dire un truc, on fait même des applications pour leur vie de tous les jours. Et là, on fait le lien avec les accidents domestiques. Et bien, En fait, ça prend du sens. On comprend et on fait comprendre aux autres il y a des parades qui marchent beaucoup mieux, il y a des rituels qui marchent beaucoup mieux, il y a une plus forte adhésion quand on explique aux salariés globalement comment fonctionne le cerveau et que ce n'est pas fait pour lui casser les pieds, c'est juste pour lui permettre de rentrer le soir chez soi. Donc Vraiment, vraiment, c'est super intéressant. Et Je répète ce que j'ai dit en préambule, hein. non seulement ben je n'aurai pas les réponses à toutes les questions et on a vu durant cette demi-heure ou ces 35 minutes que quelques idées, mais il y a tellement d'autres idées euh, euh, découverte, recherche qui avance en termes de neurosciences, qu'on peut mettre plein de choses en place dans votre entreprise. Okay. Peut-être va se de laisser... Euh, merci, David, parce que, effectivement le sujet, est, le sujet est vaste, mais il ne nous reste que, que cinq minutes pour quelques questions. Je rappelle quand même que vous pouvez voter pour les questions, Enfin, euh, les, les gens qui ont déjà posé les questions, vous pouvez aussi euh, simplement, euh, en gros, pas un petit pouce, mais un petit vote, et comme ça, ça les fait remonter, effectivement, dans le... Alors, je vais peut-être mettre à l'écran la première. Alors, euh, David, est-ce que je te donne la question Tu peux la lire. Alors, je ne comprends pas pourquoi. On, on dit qu'on a le pouvoir sur nos automatismes, alors que l'exemple nous montre juste la création d'un schéma mental. Une fois que l'automatisme est actif, nous n'avons pas le pouvoir de déconstruire le schéma. Alors, c'est une excellente question. En fait. Euh... Euh, on s'est rendu compte que, un, que notre cerveau, la neuroplasticité de, de notre cerveau, nous permet de créer des schémas mentaux jusqu'au jour de notre mort. En fait, il a la capacité à créer des neurones et donc des schémas mentaux jusqu'au jour de notre mort. Mais on a aussi, euh, on a aussi, euh, euh, il manque un verbe, mais je vais le trouver. On a ici constaté, pardon, on a aussi constaté qu'en fait, un schéma mental se délite à partir du moment où on ne l'utilise pas. Autrement dit, cette création de schémas mentaux, neurones et synapses, tant qu'on fait fonctionner, alors tant qu'on envoie des influx nerveux, tant qu'il y, y, y a de l'électricité, le, le, le, la, la réaction chimique de, de, de passage de l'information à travers les dendrites, etc. Tant que ce schéma-là, on va l'utiliser, il va être très actif chez nous. Et plus on va l'utiliser, plus il va être actif. Maintenant, Moins on va utiliser un schéma mental, eh bien moins il va être prégnant. C'est-à-dire que petit à petit, il y a des connexions synaptiques qui vont disparaître. Puis, il y a des neurones qui vont disparaître. Parce qu'autant nous avons la capacité de créer des neurones, autant la non-utilisation de neurones va faire qu'elles vont se détruire. Et c'est pour ça que votre question est judicieuse. En fait, il y a des automatismes qu'on perd. Il y a des automatismes qui sont mauvais et qu'on peut modifiés par la création ou la modification de ces schémas par donner du sens à, à ce qu'on est en train d'expliquer, de manière à alerter le cortex préfrontal, à permettre… Alors là, on va rentrer peut-être un peu plus dans les détails. En fait, on se rend compte que chaque fois qu'on va, qu va donner du sens à une information, à une parade, etc., non seulement on va créer des schémas mentaux, mais on va augmenter aussi la production de myéline sur certains axones de, de, de, de, nos, de nos neurones et en fait le, le schéma mental va être de plus en plus fort et l'information et va passer de plus en plus rapidement mais l'inverse est vrai c'est à dire que moins on va parler d'un sujet moins on va utiliser un schéma mental plus il va se déliter voire disparaître et c'est pour ça qu'en fait, et François l'a très bien dit tout à l'heure globalement c'est une bonne nouvelle nous avons le pouvoir sur certains de nos automatismes parce que nous avons le pouvoir de modifier certains mauvais automatismes pour les rendre ou les remplacer par de bons automatismes. Alors attention, j'ouvre une toute petite parenthèse parce qu'on ne va pas sur un autre sujet qui s'appelle la génétique. Là, nous, on parle juste des automatismes qu'on peut avoir en termes de réaction par rapport à, à certains process, en termes de qualité, en termes de sécurité, en termes de production. Après, la génétique, c'est un autre sujet. Effectivement, votre question aurait du sens sur certains aspects de la génétique, mais on n'est pas du tout sur ce, sur ce terrain-là. Euh, et donc, votre, votre question est vraiment très intéressante. David, ça veut dire qu'il faut qu'on passe tous en mode sport, non Comment ça, en mode sport En mode sport, ça veut dire qu'il faut qu'on passe tous à s'entraîner, il faut qu'on… En mode sportif, alors mode sport n'était pas approprié, ouais. mais enfin. en mode sportif, ouais. donc euh, il va falloir faire du training, euh, training permanent. En, en fait, on s'est rendu compte dans certaines entreprises où on est intervenu, il y a des entreprises qui, notamment, depuis 10 ou 15 ans, ont mis en place ce qui est une extraordinaire invention. Et vraiment, la personne qui a inventé ça, pour moi, ça a été une des, une des inventions extraordinaires. Ça s'appelle le Pre-Job Briefing. C'est notamment mis en place chez EDF Production dans les centrales nucléaires, etc. Pourquoi Parce que, au delà de, de tout, c'est un extraordinaire levier en termes de neurosciences. Bon. Si, si vous voulez, on pourrait un jour en parler, etc. Mais on s'est rendu compte que pendant le, tout le temps où certains sites ou certaines entreprises ont utilisé le pré-job briefing, autrement dit, euh, la répétition tous les jours, des parades, etc. etc. Et l'accidentologie avait baissé. Et Dès que pour des raisons x, y, on n'est pas là pour juger, on a arrêté de faire le pré-job briefing ou on a arrêté les causeries, l'accidentologie avait commencé à euh, réaugmenter. Pourtant, c'était la majorité, les mêmes salariés. Mais à chaque fois qu'on arrête de travailler les schémas mentaux par la répétition, la répétition et la répétition, eh bien, quand le veuillons-nous, est, on est tous pareils. On est, on est par nature imparfaite. On fait des erreurs. En neurosciences, on explique que globalement, on fait 3 à 5 erreurs par heure. Eh bien, à chaque fois qu'on ne donne pas à notre cerveau des, la possibilité de créer, d'entretenir des schémas mentaux, eh bien, ils se délitent et on recommence à faire des erreurs et à, à, à avoir de mauvaises réactions. 85% des accidents de travail sont liés au comportement humain. Et c'est là la, euh, la richesse de, du lien entre les neurosciences et la sécurité chez Fullmark, parce que depuis 35 ans, on développe. Euh, chaque année de nouveaux outils euh, qui permettent de rappeler les messages sécurité, on parle énormément de, de support pour causerie sécurité de vidéos, de jeux, de concours on a maintenant des nouvelles solutions digitales tous ces outils fonctionnent admirablement bien parce qu'effectivement, on a compris peut-être maintenant pourquoi techniquement, mais voilà, on va construire des autoroutes neuronales et on va rappeler, rappeler et rappeler les bons comportements pour qu'en situation de stress, en situation d'urgence, eh bien, il y ait un schéma qui soit le bon et qui soit bien ancré dans nos, dans nos cerveaux. Et juste, je voudrais rajouter quelque chose parce que je viens de voir une question super intéressante dans le chat. Alors, j'en ai vu une comme ça, il y en a peut-être d'autres. Hein. Il y a quelqu'un qui pose la question en disant, j'ai compris l'idée de répétition, et ça c'est un, un fait établi hein, en, en prévention et sécurité, mais comment, on a, comment ne pas lasser les, les, les salariés à force de répéter les mêmes choses Et ça c'est une excellente question, parce qu'effectivement, le risque de la répétition, c'est de lasser. Sauf que, euh, en neurosciences, on, on dit que nous n'avons pas cinq sens, mais nous en avons neuf. En fait, il y en a quatre supplémentaires que sont la thermoception, la nociception, etc. Bon bref, ce n'est pas le but. Et l'idée, en fait de la répétition à la fois des causeries, des parades, etc., c'est de ne pas rester sur le même mode de communication tout le temps. Donc, globalement, on a des outils, mais, mais tous les humains, mais on, dans les accompagnements qu'on fait, on a des outils de l'ordre qui, qui vont toucher l'ouïe, le, le, le, il, il y a des outils qui vont toucher la vue, il y a des, des outils qui vont toucher le toucher, j'allais dire, et d'autres encore pour… Parler du même message, mais sous des angles différents. Et de cette manière, un, on ne lasse pas les salariés. Deux, bah, même ceux qui animent les causeries, ce n'est pas toujours de la répétition et c'est intéressant. Mais trois, en abordant le sujet de la même, enfin, sous un angle différent, mais le même sujet, en fait, sans s'en rendre compte, le salarié, il est en train de créer des schémas mentaux. Donc, bien David, sûr… David, David je, vais faire, je, vais, je vais pousser un petit peu parce que là, le, le, le temps court et à la limite, en, en réponse brève, parce qu'il y, y a les notes aussi, il euh, y a des questions qui attendent réponse. Avec, est-ce que l'affichage, réponse brève, hein, est-ce que l'affichage des règles via différents créneaux, comme les écrans d'affichage, peut permettre de favoriser la création des schémas mentaux Oui, oui, dans la mesure où au départ, on a donné du sens, mais ça fait partie des outils… Le, le, la vue qui vont permettre de renforcer le message alors oh. très vite est-ce qu'un schéma mental construit par un tiers peut être adapté à mon cerveau oui parce qu'en fait nous allons alors après c'est un tout petit peu plus complexe mais nous ouais. allons être capables d'adapter à la fois le schéma à notre personnalité, à notre environnement au sens qu'on va donner au schéma qu'on qu qu va nous donner mais c'est nous qui acceptons de créer un sens ou pas au schéma alors, et encore, pourriez-vous donner des sources, des chiffres et des informations partagées, SVP Merci par avance. Alors, je pense que là, après, on mettra, on mettra, euh, je pense que voilà, vous avez le, le, le PDF qui va être que vous allez pouvoir télécharger aussi. Vous allez pouvoir avoir des informations et éventuellement, le, voilà, revenir directement vers nos interlocuteurs. Euh, très rapidement, n'est-ce pas que les situations de travail très souvent, très variées, peuvent évoluer dans le contexte des salariés, peuvent maîtriser le contexte. En mode automatique, accident survienne. Oui, mais là c'est un peu. Comp... Ah, là, on ouvre une question un peu qui est, est peut-être un peu vaste. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo de l'exercice euh, chocolat Donc ça, à ce moment-là, eh écoutez, c'est noté. Ouais, et Patrick, hein. Voilà, on va, on, on pourra effectivement euh, vous le partager. La, per, euh, la répétition permet de renforcer. Donc, ça, c'est la question. Euh, merci de nous donner un exemple concret de création des schémas mentaux pour la prévention des accidents. Là, on en a parlé un peu, mais là, ça, ça risque d'aller trop loin. Euh, alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner un exemple de parade Alors là, par contre, euh, de parade, parce qu'on a parlé des parades tout à l'heure. Euh, David ah, Le mais... briefing, par exemple, en est une de parade. Les, mmh. les, les, les, les interventions... Euh régulière auprès des salariés en une minute, une minute trente, aborder une question très régulièrement. Moi, je suis, je, je suis fermement convaincu que ce n'est pas la, la, la durée de la causerie qui fera une différence, c'est la répétition des moments sécurité. Donc, les parades, il y a la réfléchir avant d'agir pour le cortex préfrontal, il y a la minute d'arrêt, il y a les causeries, j'allais dire, au coin du feu sur un thème voilà. En, en, en fait, les, les parades sont adaptées à l'environnement, à l'activité, la, à la, à, à, à au nombre de salariés auxquels on s'adresse, etc. En fait, il y a, y a plein de leviers, plein, plein de leviers. Okay. C est, c est bon, bah faire... Malheureusement, David, je vais être obligé de mettre fin à notre, à notre échange, Patrick également. Bon, il reste à vous remercier euh, tous, parce que vous étiez quand même là, donc je vois 117 participants en direct. Alors, peut-être qu'on a mis un dernier petit sondage quand même, parce que, étant donné que c'était le... Je dirais qu'on a eu faire au, au, au premier webinaire d'InfoRisk. Alors il y a un petit sondage concernant ce webinaire. Bah, si vous l'avez aimé, te, euh, voilà, je ne sais pas si Kevin, tu peux nous envoyer le dernier petit sondage. Moi je ne vois pas l'écran, mais peut-être l'avez-vous. Voilà, il nous apparaît maintenant. Voilà, donc si vous avez, euh, voilà, si vous avez trouvé le, le, le concept intéressant, parce que effectivement on était parti sur des webinaires, maintenant on est, enfin, sur du podcast, maintenant nous voilà en webinaire. Donc, ce sera le dernier pour cette année, enfin le premier et le dernier pour cette année, mais dès janvier, euh, et ben, nous, nous allons partir sur les chapeaux de roue avec euh, avec une autre série, si au moins on n'arrive pas à ce que, euh, Sauf si vous nous dites qu'effectivement, c'était tout à fait euh, exécrable et horrible. Voilà, et je vais merci beaucoup. <rire> je ne sais pas si tu as Pardon. les chiffres sous les yeux, François, mais nous, sommes, nous avons 67% de des, des votants qui trouvent le concept génial, 31 qui disent que le concept leur a plu, et seulement 1% qui trouvent que le concept est à améliorer. Donc, je pense que nous avons atteint la, la, la mission d'intéresser les auditeurs d'InfoRisque. Peut-être aussi le petit mot, si vous voulez aller plus loin, on a, on a fait une performance et je remercie David. De de, de, de, de de nous intéresser et de nous apporter de la matière en seulement 30 minutes, sachez que si vous nous contactez chez Fullmark, nous pouvons vous proposer des séminaires, des formations d'une journée, des, des, des euh, une version, je dirais, d'une heure qu'on pourrait même faire dans les comités de direction, c'est quelque chose qui est fort apprécié aussi, ou intégrer tout simplement des ateliers neurosciences pour les collaborateurs. Donc, il y a une palette de produits qui sont disponibles chez Fullmark, n'hésitez pas à, à nous contacter, nous ce se sera un plaisir de vous euh, de prendre contact avec vous et de, vous, de construire la, la réponse qui répondra à vos attentes. Bon, eh bien, voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Patrick. Encore merci beaucoup, David, pour cette intervention. Merci surtout à vous tous de nous avoir suivis. Et puis, eh bien, puisque ça va être quand même l'époque, je vous souhaite par avance bah, de joyeuses fêtes de Noël. Et puis, avec une bonne année, on attente de nous retrouver. Et comme vous aurez participé de toute manière à cet événement, vous aurez la possibilité. De, de, de voir le replay si éventuellement vous avez des passages que vous vouliez ré, à, euh, enfin, disons, approfondir. Merci beaucoup, bon appétit et Merci. à très bientôt. Au revoir. Ouais.